Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le potager aux mille trésors. La germination des fèves et des petits pois est souvent lente et toutes les graines ne donnent pas des pousses bien trapues. Elles peuvent en effet pourrir, se faire manger. Alors, quelle est la solution pour limiter les pertes, augmenter le taux de germination et protéger facilement ces plants Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Tout d'abord, un zoom sur les fèves et les petits pois. Ces deux plantes sont des légumineuses, c'est-à-dire qu'elles captent l'azote atmosphérique pour le restituer dans le sol via des nodules. Ce sont donc des sortes de poches dans lesquelles sont stockées ces ressources. De ce fait, les fèves et les pois ne sont pas très gourmands et peuvent être implantés dans un sol pauvre qu'ils enrichiront. Les fèves et les pois ne craignent pas le froid et résistent au gel. Ils préfèrent d'ailleurs ce dernier aux sécheresses. Il est cependant préférable de les implanter dans un coin ensoleillé du potager pour une croissance optimale. Maintenant, place aux astuces Alors, en tout premier lieu, il faut accélérer le processus par lequel les graines se gorgent d'eau. Dans le sol, qui perd parfois de son humidité, cela peut être lent. Dans un verre d'eau, en revanche, c'est beaucoup plus rapide. Trempez donc vos graines dans un bol ou un verre pendant toute la nuit au moins. Vous avez déjà bien accéléré le processus, vous pouvez désormais soit planter les graines dans l'état, soit accélérer encore le temps de germination en faisant ce qui suit. La deuxième étape consiste donc à déposer vos graines entre des couches de coton plus chères ou de sopalin humide. Attention toutefois à ne pas mettre trop d'eau où il y a des risques de pourriture. Veillez ensuite sur l'humidité de votre petit nid et le tour est joué. Désormais, vous n'avez plus qu'à semer vos graines en pleine terre. Faites attention à ne pas briser les jeunes pousses que vous auriez si patiemment fait germer et à ne pas trop les enfoncer dans le sol, sinon elles auraient du mal. Pour protéger ensuite vos graines des oiseaux qui en raffolent, vous pouvez placer des filets, des bâtons ou, plus simple et plus rapide à installer, des cagettes. Je trouve les miennes dans des poubelles du marché de ma ville et je trouve ça vraiment super pratique. C'est installé en rien de temps et puis bah, c'est écologique, c'est du recyclage. Vous n'avez plus qu'à veiller sur vos cultures, ce qui ne demande pas trop de travail. La culture de pois et de fèves n'est pas trop exigeante, je vous le rappelle. Ensuite, eh ben, récoltez et savourer. Alors ça dépend des espèces pour la préparation. Certaines doivent être écossées d'autres non. Et la récolte peut prendre du temps, mais c'est tout de même beaucoup de plaisir pour les papilles, la famille et vous-même.